Salut! J'espère que tu vas bien. Moi, ça va super bien. Comme tu vois, je porte pas de maquillage en ce moment. C'est quand même assez fort que je me présente devant vous comme ça. La raison pour laquelle je n'ai pas de maquillage, c'est parce qu'aujourd'hui, je vais vous faire essayer, je vais vous montrer un outil super cool que Marqué a développé. C'est l'application Mirror Me. C'est difficile à dire, hein? miroir en anglais. Donc, Mirror Me. Euh, L'application est disponible sur mon site web euh, et puis aussi euh, par une application là, que vous pouvez télécharger euh, en ligne. Donc, euh, euh, cette application-là, elle vous permet euh, d'essayer du maquillage sur votre visage, pas maquillé évidemment, et puis pour voir euh, de quoi vous auriez l'air euh, si vous portiez ce maquillage-là. Je vais partager mon écran euh, d'ordinateur, je vais faire l'exercice avec mon ordinateur et puis... Euh, ça va vous montrer là, comment utiliser cette application-là. Alors, on voit ici euh, mon écran d'ordinateur. Quand vous allez sur mon site web, marykey.ca Eloïse, ici, euh, vous allez aller dans euh, conseils et tendances. En bas, il y a ici euh, l'application Mirror Me. On voit là sur un téléphone, vous cliquez dessus. Et puis, tout de suite, vous arrivez avec l'écran d'accueil de l'application. Donc, vous cliquez sur « Commençons ». Là, vous avez un petit message qui dit « Bonjour ma belle, euh, Mirror Me, euh, Web aimerait avoir accès à votre caméra pour commencer la métamorphose ». Donc, je vais aller choisir la caméra que je veux utiliser. Parce Et puis là, euh, vous voyez l'image de votre caméra euh, dans le petit carré à Vous êtes là dans, euh, dans le site web de Mirror Vous pouvez tout essayer dans le fond euh, sur votre visage. Ça va du euh, visage, les yeux puis les lèvres. Souvent quand on va faire un maquillage, euh, moi, vous voyez, j'ai des bougeurs là, dans le visage euh, qui sont euh, quand même euh, permanentes. Euh, c'est une limite qui me blesse euh, sur le nez. Donc, euh, je vais toujours aller porter un fond de teint pour essayer d'aller uniformiser mon teint. Euh, le fond de teint que moi j'utilise, c'est ce fond de teint-là, le fond de teint-moi. Euh, teint euh, ce que j'aime euh, de ce fond de teint-là, euh, c'est qu'il va aller réduire la brillance quand on a la fourmique sous grasse. Euh, c'est vraiment intéressant à l'automotion. Et puis, euh, ça va aussi aller euh, nourrir la peau et puis, euh, euh, réduire le sébum, comme je disais, euh, sur là. La... Donc, je vais cliquer sur le fond de teint que j'ai choisi. À ce moment-là, vous pouvez choisir une couleur de fond de teint dans les différentes fond... couleurs de fond de teint qui sont, euh, qui sont proposées dans la gamme Mannequin. Vous pouvez aller le plus foncé ou plus pâle. Alors, vous allez voir si je choisis une couleur qui est très foncée, une couleur qui est, qui, qui est pour les peaux bronzes. Euh, on va voir que ça me va pas du tout. Là. On voit le changement dans mon visage. On peut aussi euh, sélectionner la couvrance. Euh, donc, ça veut dire qu'on en mettrait plus qu'une couche. Donc, euh, euh, on pourrait en mettre encore plus dans son visage. On voit que je suis tout bronzé. Ça n'a pas de sens parce que ce pas la couleur de teint que je veux. Euh, ce qu'on veut avec le un teint, euh, c'est euh, que ça soit le plus proche possible de la couleur là, de notre trou. Donc moi, je suis plutôt dans les beiges et dans les ivoires. Et en temps, je choisissais cette couleur-là, qui est très pâle. On voit que il y a quand même une grosse différence entre mon visage et mon outil. Donc, c'est pas la bonne couleur. Ça va vous aider, dans le fond, à aller choisir la bonne couleur de son test C'est sûr que c'est pas exact. Exact, c'est pas comme si vous l'essayez en vrai, mais ça permet d'avoir une petite. Donc, finalement, j'ai choisi celui-là. Euh, ça fait une petite différence, hein, mais je pense que ça, ça, a, du, ça a de l'avenir, hein, comme on dit. Ensuite, euh, quand on est mis fondre, on regarde si ça, ça a couvert assez notre visage. Donc, je trouve qu'il me reste encore pas mal de rouge. Je vais aller voir qu ce qui se passe si, si j'ajuste la couvrance qui bas à gauche. Voilà, c'est donc ça. Beige, c'est sais teint. Une fois qu'on a mis le fond de teint, euh, habituellement, moi, je vais aller mettre du rouge à joue, euh, mais le rouge à joue n'est pas disponible dans cette, dans cette application-là. C'est vraiment pour les yeux et pour les lettres. Si je vais pour les yeux, je vais pouvoir aller choisir le type, le type d'ombre à paupières que je pourrais mettre sur mes yeux. Euh, soit euh, l'ombre à paupières en crème, l'ombre à paupières en poudre pour ma les euh, l'ombre à paupières en liquide et puis euh, l'ombre à paupières en liquide, l'ombre à paupières en liquide, en liquide ici, euh, euh, qui est dans les produits euh, pour Noël. Euh, je vais aller avec euh, l'ombre à paupières en liquide ici. Un produit que j'aime beaucoup, ça s'étend bien, ça ne va pas aller s'alutiner. Euh, dans les pieds dans les euh, sur les yeux. Et puis, dans le fond, l'application, c'est vraiment pour essayer les différentes couleurs. Ou je mets la couleur, c'est faisceau de lumière euh, sur mes yeux, on voit que la couleur de mes paupières a changé euh, dans l'application. Je l'enlève en recliquant dessus. Je remets les yeux les normaux. Les normaux. Donc ça va aller créer une petite lumière là, sur mes yeux pour un maquillage léger, c'est parfait. Et j'ai décidé d'essayer les autres couleurs plus euh, lumineuses, on voit que ça se marie un peu mieux avec mon visage, ça paraît moins un peu. Et puis euh, j'aurais peut-être tendance à prendre plus lumineuse que euh, celui d'avant qui était fait sous le Et puis la troisième couleur qu'on peut essayer, c'est... Lumière rose étoilée, encore là, ça va aller plus marier avec la carnation de ma peau qui est plus rosée. Puis, si on veut vraiment avoir les yeux matinés, donc on va pouvoir aller à une forme de couleur qui est plus appuyée, qui va être pourpre. Donc instantanément, ça va maquiller mes yeux avec, euh, avec ce, ce produit-là. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir aussi où on devrait mettre. Euh, le produit là, sur nos vies. Après avoir mis l'ombre à paupières, euh, on peut choisir un lien pour les yeux, le mascara et puis les sourcil. Moi, j'aime beaucoup maquiller les sourcils comme je vous ai démontré là, dans la vidéo euh, la semaine dernière. Euh, je vais aller voir euh, quest ce qu'on peut faire pour maquiller nos sourcils euh, avec l'application. Donc, euh, il y a différents produits pour le maquillage des sourcils, encore une fois. Euh, il y a le crayon définisseur pour les sourcils, le lignard de précision pour les sourcils et puis la teinture pour les sourcils volumisatrices que j'ai démontré la semaine dernière encore une fois. Euh, Moi, c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup. Euh, parfois, j'utilise euh, brunette qui est cette couleur-là ici. Si je mets euh, avec l'application, on voit que mes sourcils ont un petit peu changé de couleur, ça ne les a pas allus. Euh, ça pourrait être une option intéressante pour adoucir mon visage au lieu d'utiliser celui que j'utilise la plupart du temps, puis celui que j'avais utilisé dans mes vidéo la semaine dernière. Euh, donc, euh, c'est brun foncé. Et puis, euh, c'est plus ma couleur. On voit que ça se mieux avec mes sourcils. Si j'y allais avec un blond, euh, ça fait pas vraiment de différence hein, parce que euh, mes sourcils sont très foncés. Donc, si... Je vais à brun intense à ma couleur. Ça a un petit peu plus pour définir mes sourcils euh, dans l'application. C'est le fun parce que j'essaie du maquillage, et je n'ai même pas besoin de m'en démaquiller. <rire> euh, maintenant. maintenant. si on va pour le lumière pour les yeux. Encore une fois, il y a plein, plein de produits différents. Euh, Celle que le, le, le produit que les, que les gens vont le plus aimer, dans le fond. Euh, la plupart du temps, ça va être euh, pour les yeux. Euh, moi, je vais utiliser le noir. En dessous les yeux, vous allez voir euh, en dessous, euh, dans la partie inférieure de mon de nez. Mon Quand je vais cliquer, euh, il va y avoir une petite ligne qui va apparaître et puis en haut aussi. Donc, euh, ça donne aussi des conseils d'application euh, jusqu'où aller en bas, jusqu'où aller en haut. Euh, donc, euh, c'est super intéressant parce que ça fait un petit tour de maquillage en et puis pour finir, on va essayer un mascara. Le seul mascara qui n'a pas de la ligne de mascara que nous avons chez Mozambique, euh, c'est le mascara Panorama que je vous avais présenté euh, la semaine dernière. Euh, J'imagine qu'il va y avoir une mise à jour de l'application qui va être faite euh, en ligne pour pouvoir là, essayer ce mascara-là. Euh, l'application du mascara, dans l'application, la, dans ça, ça donne un, un, un drôle d'air un peu. Enfin, vous allez voir, euh, ça fait vraiment comme quand on applique du mascara, c'est-à-dire un maquillage un peu, plus, euh, un peu plus fini et puis euh, qui va donner beaucoup plus d'impact euh, à vous. Le mascara que moi j'utilise, que j'aime utiliser, parce que j'ai des petits cils, j'ai des styles qui sont assez courts. Euh, ça va être le mascara qui de style Mary Kay. Donc je vais aller le choisir. Et puis il n'y a qu'une seule couleur dans ce mascara là, c'est le noir. Et puis quand, quand j'applique le mascara avec, avec euh, l'application, on, euh, on voit que mes sourcils, que mes on voit que mes sont plus définis euh, dans l'image. Si je l'enlève, mon mascara. Avec ça. ça donne vraiment euh, un effet qui est assez réel, euh, je trouve ça intéressant, si je mettais plus qu'une couche de mascara, je pourrais mettre plus de couvrance. Puis on voit le faire, ça euh, fonce quand, euh, quand, quand j'augmente la couvrance de la pièce. Finalement, finalement, on va aller pour les euh, lèvres. Il y a différents types de produits pour les lèvres le moi, en général, je commence par la lumière pour les yeux, qui va se trouver ici au milieu. Et puis, vous allez pouvoir aller choisir la couleur. Alors, je suis quelqu'un qui porte euh, beaucoup de euh, rouge à lèvres ou le crayon à lèvres qui est assez hein, rosé ou bien animal. Donc, je vais aller choisir cette couleur de crayon à lèvres qui S'appelle rose. C'est plus subtil euh, que les autres produits de maquillage euh, qu'on peut essayer avec l'application. Là, je l'ai activé. Si je le désactive, on voit qu'il y a une petite, petite, petite différence. C'est un, un peu comme quand on met du crayon à l'aise, euh, normalement. Si je voulais appuyer un peu plus fort sur le crayon, je pourrais augmenter la ça et on voit là que la ligne autour de mes lèvres est un petit peu plus forte. Ensuite, j'irai mettre du rouge à lèvres ou du brillant à lèvres. Les rouges à lèvres que j'aime, que j'adore euh, dans la collection de rouges à lèvres de Médicine, c'est surtout euh, les rouge à lèvres de dimension, parce qu'ils sont très, très hydratants. Moi, j'ai les lèvres très facilement. Donc, euh, c'est les rouges à lèvres que je prépare. Euh, la couleur que je porte souvent, hein, c'est euh, qui, qui est cette couleur-là. J'ai triché, hein, j'ai utilisé l'application avant donc, pour me préparer pour la vidéo. Donc, si je clique sur cette couleur de rouge à lèvres-là, on va voir vraiment le changement euh, dans mon maquillage, sur mon usage. Ça fait vraiment toute une différence. Hein, et puis, euh, comme je disais, c'était pas exactement comme dans la réalité, mais ça peut aller. À, à choisir des teintes ou euh, essayer de voir qu'est-ce qui nous va mieux, qu'est-ce qui nous qu qu va moins J'allais plus dans les bruns. On voit sa couleur-là, mais ça fait plus la couleur naturelle hein, de mes lèvres. Donc, si je veux avoir un rouge qui est très, très discret, ça pourrait être une bonne idée que euh, euh, j'utilise la couleur travail Je pourrais aussi aller, aller un peu plus foncé. C'est plus dans les bruns doux et ça C'est un rouge à lèvres que j'utilise quand même assez souvent dégueulasse. Mais il est très très foncé Peut-être pour un maquillage pour le soir. Ce ça serait, ça serait, ça serait intéressant. Un maquillage plus glamour Et puis ça, c'est un rouge à lèvres qui est rouge, un rouge chaud. Donc on voit là, on peut essayer toutes les fleurs de rouge à lèvres. Puis on peut aussi aller mettre du brillant à lèvres. Au lieu lèvres. Les brillants à lèvres sont intéressants parce qu'ils vont aller vraiment hydrater les lèvres. c'est hein, vraiment parce que ça va aller euh, nourrir la peau des lèvres. J'utilise celui-là, la niche, On voit qu'il est allé se superposer aux aux alèvres que je porte. Donc, ça va changer un peu la couleur de autres alèvres. Ça va changer sa brillance. Puis, on mettrait du, du brillant pour les lèvres seulement sur les lèvres d'en bas, j'en ai milieu ici, une petite différence. Ou sinon, si on ne voulait pas lire ou ajouter un brillant lèvres, il faudrait mettre euh, euh, un brillant lèvres, celle Alors, c'est super, hein? Euh, une application comme ça, où est-ce qu'on peut essayer du maquillage sans avoir, là, à avoir les produits ou bien euh, à se maquiller, de se démaquiller, se maquiller, se démaquiller, ça va plus vite. Et puis, ben merci, Mary Kay, d'avoir développé euh, un outil comme ça. Euh, J'espère que vous allez l'adorer comme moi, je l'adore. Moi, j'étais super excitée quand, quand, quand, quand on m'a proposé de l'essayer. Euh, je trouve ça le fun qu'on puisse avoir accès à l'application euh, sur le web, euh, avec notre caméra d'ordinateur, notre téléphone, notre tablette, donc on peut vraiment utiliser l'appareil qu'on a euh, pour pouvoir euh, essayer le maquillage. À la fin, euh, vous pouvez voir ici, en dessous, la liste de ce que vous avez mis dans votre visage. Donc, il y a la liste, ici, à gauche, et puis euh, vous pouvez les sélectionner pour les commander, pour les mettre dans, dans un sac virtuel. Maintenant, je vais tout, je vais tout cocher. Je vais juste certains produits vous. Donc, la design vient à ma je vais le crayon à lèvres, le rouge à lèvres, le brillant pour les lèvres, et puis, admettons, le mascara, j'en ai encore. Euh, L'ombre à paupières euh, en crème, pour, euh, et juste à faire ajouter au panier. À ce moment-là, euh, vous pouvez passer à la caisse. Et puis à ce moment-là, vous allez tomber dans euh, un écran de connexion. Si vous n'avez pas de profil Mon encore, euh, cliquer sur « s'inscrire maintenant ». Moi, j'avais déjà un profil mon OK, Donc, euh, les informations se sont ajoutées euh, automatiquement. Et puis, vous euh, cliquez seulement « ouvrir une session ». Donc, euh, vous allez pouvoir là, euh, voir votre stack et puis même aller télécharger. Quand je revenue en arrière, ça m'a retourné à l'écran euh, de, de, pour commencer. Et puis, si vous Retournez dedans, si vous êtes d'accord, enfin, vous retournez là, à l'écran où vous étiez avant. Euh, tant que vous n'avez pas euh, cliqué ici sur recommencer, vous allez toujours porter le maquillage que vous avez choisi. C'est euh, ben ça, c'est tout. Euh, c'est simple et puis euh, ben c'est vraiment le fun d'utiliser la technologie comme ça. Bonne journée!